Salut à tous, c'est Caspirit, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour euh, le huitième épisode de In the Countryside, je crois. Euh, alors, dans cet épisode, on va quand même continuer un petit peu la tour, euh, parce que la série va s'arrêter euh, au dixième épisode. Enfin, euh, j'espère que le serveur tiendra jusqu'à ce temps-là, parce que bah, le serveur, je l'avais acheté pour trois mois, mais bon... Euh, il y a bien un moment où il faut qu'il s'arrête, et c'est dans pas longtemps, donc euh, je vais essayer de faire euh, 10 épisodes, mais euh, c'est pas sûr. Après, peut-être qu'on continuera la, la série en, en créa, mais pour l'instant, on va déjà voir, euh, on va déjà essayer de continuer bien le pont. Euh, là, il faut encore que je monte, donc un pilier, enfin... Euh, c'est pas exactement un pilier mais presque un pilier, en, enfin un étage de pilier encore. Euh, de chaque côté avec des pointes au bout et après il y aura la grosse tour du milieu et du coup bah euh, ce sera pas mal. Donc euh, on va commencer tout de suite, hein, euh, on va essayer un petit peu euh, d'avancer euh, rapidement sur ce pont, je ferai ce pilier là, je vous montrerai ce que ça donne et ensuite je ferai le deuxième. Donc euh, bah, à tout de suite après euh, un court time-lapse. Et donc voilà, on se retrouve euh, après un petit euh, time -lapse. donc du pilier. Bon, c'est bon, ça passe Oui, voilà. On a refait du coup l'étage là euh, et le dessus du pilier, le haut. Ensuite, il y aura une énorme tour qui a monté là. Et du coup, là, on va faire la même chose euh, en symétrie. Et après, on va commencer à faire la base de la tour. Donc voilà, on va remonter. Je vais vous montrer un petit peu euh, de plus près... Euh... Comment est le pilier Ici, il y aura euh, l'endroit plat euh, pour soutenir le dessous de la tour qui sera pareil de l'autre côté. Et ici, il y aura euh, ces deux piliers-là soutenus ici euh, pour pouvoir tenir les deux côtés de la tour. Puis là, c'est juste des pointes, des bouts euh, de pont. Quoi. Euh, après, c'est un étage euh, normal, un petit peu de lampe par-ci par-là pour éclairer... Euh, voilà. Mais sinon, euh, rien, de, rien de très très nouveau à part, euh, à part ces deux trucs-là pour tenir. Quoi. Donc voilà, on va faire la même chose euh, en symétrie de l'autre côté. Et on se retrouve juste après le deuxième petit timelapse, la deuxième petite partie du timelapse. Et donc voilà, on se retrouve après avoir fait euh, la deuxième partie euh, de notre petit truc. Bah, on a bien avancé, je trouve. Euh, on a fait du coup la deuxième petite partie là. Et du coup, là, on va faire euh, ça. Par contre, là, ici, je me suis foiré. C'est un plus loin, c'est ici. Ensuite, euh, ici, euh, du coup, ça va être ça, les briques de base. Et on va faire un gros truc en, en endstone brick. Mais d'abord, on va faire tout le contour. Euh, là, c'est 1, 2, je crois. Ça doit être ça, mais je ne sais plus exactement. De toute façon, je pas assez d'endstone brick, là. Donc, il faudrait que j'aille en rechercher. Donc, c'est pas la peine que je monte assez haut. Et du coup, on va faire un petit peu tout, tout ça. Voilà. Et pendant ce temps-là, pendant que je construis, je vais un petit peu vous expliquer euh, ce que je vais faire pendant les vacances, tout ça... La chaîne, euh, enfin bon, voilà. Hop, on va monter encore de 1. Je n'ai plus de blocs. Bah, c'est super. Euh, c'est la fin des blocs. Je vais aller en chercher parce qu'il faut que je fasse des trucs. Mais donc, ouais, du coup, euh, pour la chaîne, euh, là, euh, le serveur, il va bientôt fermer. Je sais pas vraiment si vous voulez que. Si vous voulez que je construise, euh, en créer après que je termine ou pas le truc, j'en ai absolument euh, aucune idée. Vous me direz ça euh, si vous voulez en commentaire. Euh, pour l'instant, moi, tout ce que je sais, c'est que là, je vais essayer de faire 10 épisodes, comme j'ai dit au début de cet épisode. Je vais essayer de faire 10 épisodes. Euh, et après, de toute façon, il euh, n'y aura plus le temps pour en faire d'autres. Euh, les épisodes, c'est possible de sortir le mercredi, parce que je commence à être un peu à la bourse sur les montages et tout, machin. Et puis après, euh, pendant les vacances. Euh, juste on va construire ça euh, je vous expliquerai après ce qui va se passer pendant les vacances à va construire ça là bon, voilà, on va faire une espèce de lampe une espèce de lampe qui pendouille comme ça euh, ouais donc du coup je vais faire ces espèces de petites lampes là on va les faire les dans les quatre coins voilà bon alors c'est bon j'ai mis les quatre lampes il faut que j'aille chercher euh, des euh, pierres trap d'or pour faire les coins de là et après on va construire les trucs et je vous explique un petit peu donc du coup euh, ce qui se passe pendant les vacances euh, de la chaîne. Donc voilà, les birch euh, les birch d'or sont posés partout, donc j'ai repris que de l'instant brick, j'ai tout posé euh, on n'aura pas besoin de plus et du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer euh, pendant les vacances de noël sur la chaîne, c'est à dire euh, pas grand chose étant donné que je vais euh, encore la mettre en pause, euh, je vais aller me reposer, passer du temps un peu avec ma famille, avec mes potes et tout, machin, parce que bon les vidéos euh, même si euh, je travaille pas non plus euh, comme un ouf le montage, euh, et ben ça prend quand même du temps et du coup euh, j'ai pas forcément le temps euh, pendant Noël parce que je préfère euh, que du temps avec ma famille. Donc c'est pour ça que je vais mettre ma chaîne en pause parce que sinon je vais encore me dire ah oui mince il faut que je fasse des vidéos et tout voilà. Donc euh, je tenais à vous prévenir, je pense qu'après l'épisode 10, euh, à part euh, quelques petits rediff, quelques petits streams de temps en temps peut-être. Il euh, n'y aura pas grand-chose sur la chaîne, euh, c'est possible même euh, qu'il n'y ait rien du tout. Euh, mais j'essaierai enfin, quand même de mettre 2-3 euh, vidéos, Enfin, ça tournera ouais, du, du coup plutôt au ralenti qu'en pause mais euh, ce ne sera pas vraiment euh, très folichant au niveau des vidéos si, si vous attendez à 2-3 vidéos par semaine, ce n'est même pas la peine. Quoi. Euh, voilà, ceci étant dit, euh, c'est à peu près tout, du coup euh, pour ce qui est du débrief de l'épisode, je pense que le pont... A quand même plutôt pas mal avancé dans l'ensemble. Euh, j'en suis content, franchement. Franchement, ça avance bien, j'en suis content. J'espère l'avoir fini pour l'épisode 10. Sinon, comme j'ai dit, je pense que je terminerai euh, en créatif euh, sur euh, une petite map solo. Voilà. Euh, hop. On va continuer par là. Et puis sinon, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, tout ça. Je dis pas souvent en fait, en fin de vidéo, de liker, partager, vous abonner, mais si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à le faire, bien sûr. Est-ce que j'ai tout dit Je crois que oui. Donc je vais vider mes blocs et ce sera bon. Voilà, tous mes blocs ont fini d'être posés. J'espère que ça vous a plu. Salut à tous, c'était Skatech.